Y'a pas vous avez bien encore. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Après la tier list de Call of Duty où on a réagi et classé ces derniers, nous allons venir sur un autre sujet. Celui des meilleurs montages de l'histoire de Call of Duty. Parce que je ne sais pas si dans toute l'histoire du jeu vidéo, il y a un seul jeu qui a été autant influencé et qui a eu une période aussi grosse en termes de montage que cette licence. Si vous êtes un ancien, vous êtes, vous n'êtes pas sans savoir qu'entre 2009 et je dirais grosso modo 2013-14, les montages Call of Duty ont été une institution. Ils ont marqué toute une génération, ont fait des millions de vues, ont participé à populariser le genre, le jeu aussi. Hein, je pense que si à l'heure actuelle le jeu a eu ce succès, c'est aussi en grande partie grâce aux créateurs de l'époque qui l'ont popularisé avec des montages très stylés, des montages qui se valaient simples. Hein. À l'époque, les commentaires étaient soit sans cam et les montages n'avaient pas trop trop d'effets. En fait, c'était surtout des successions de clips avec de la musique et la musique faisait quasi toute l'ambiance. Les éditeurs de l'époque n'étaient pas des monteurs très professionnels. Il y avait des PC vétustes et tout ça, tu vois, c'était rare qu'il y avait un montage plein plein d'effets, même si certains Hein, essayer des trucs sympas et on va le voir dans ce top. Donc je vais vous répertorier, vous classer les montages qui m'ont le plus marqué. Je vais euh, d'abord faire des montages compétitifs, puis ensuite des montages en classé, en public, euh, contre monsieur et madame tout le monde, ok Donc j'ai mis des time codes dans la vidéo, si vous voulez aller voir directement les montages dédiés au public, et eh ben vous pouvez aller. Et si vous voulez regarder toute la vidéo, bah ben, vous avez aussi le passage des montages compétitifs. Ça va vous permettre de découvrir ou de redécouvrir certains chefs-d'oeuvre si vous êtes passé à côté. Bon vous doutez bien, je vais en prendre 5 de chaque, je peux pas tous les prendre, hein, donc commencez pas à me dire dans les commentaires « Il est où lui Il est où lui Il est où lui ?» Là où, lui bah, je suis désolé, sinon on fait une, une vidéo de 4 heures, ok Et là on pourra peut-être tous ces répertorier. Mais en attendant, eh ben, j'ai fait mes choix, vous allez découvrir, c'est parti Donc on va commencer avec les montages compétitifs en premier, et je suis obligé en termes de montage compétitif d'évoquer en tout premier les montages Code 4 Pro Mode PC. Je vous en avais parlé dans la tier liste, Code 4 Pro Mode PC, ça a été une institution du euh, compétitif Call of Duty, d'accord C'est réellement quelque chose qui a marqué son époque. qui a duré des années, Call of Duty 4 est sorti en 2007, il y avait encore des tournois de Code 4 Pro Mode PC jusqu'à encore je pense 2011, 12, 13, c'était encore une scène très très active avec des dizaines d'équipes, malgré les sorties de jeu, les gens restaient à chaque fois sur Call of Duty 4, le mode Pro Mode avait des modifications sur les armes utilisées, sur la vie, sur plein d'autres choses et c'est ce qui faisait que c'était ultra ultra compétitif et ultra plaisant à regarder et il y a du coup des montages des chefs dœuvre qui en sont ressortis avec, il y avait souvent du coup un sniper parti mais les snipers se démarquaient souvent et un hein, des montages qui m'a le plus marqué du coup c'était Climaxu Overuse. Climaxu Overuse il me semble que Climax si je dis pas de bêtises c'était un suédois d'accord qui un jour a droppé un montage avec musique électro, X, gros gros clip lourd fait en LAN ou en online et qui a vraiment BAM mis des tartes. Quand je vois certains triple kills là comme ceci je me dis quand même que ce mec là était bouillant. Sans déconner le choix des musiques était super, les clips dedans étaient lourds et faits contre les meilleurs joueurs de l'époque il y a même un petit passage LAN ce qui est assez rare parce que bon on est en 2010 hein, au moment de la sortie de ce montage donc avoir un passage LAN en 2010 on se dit quand même que c'était un petit peu avant-gardiste mais on va revenir sur l'avant-gardisme après et pour le reste ces mecs là donc il y aura une partie de snipers quand même dans le montage compétitif et eh ben ces mecs là étaient réellement pour moi les meilleurs snipers de l'histoire d'accord je vais vous expliquer pourquoi mais avant tout il faut savoir que après Overused 1 il y a eu une grosse hype parce que le monsieur a sorti Overused 2 il a sorti un deuxième épisode de son montage et après le succès du premier il y avait une pression forcément tu dis le premier est lourd, est-ce que le deuxième va être au niveau Et il a réussi, en tout cas son éditeur ainsi que les clips, il a sorti mieux parce que le Overuse 2 est encore meilleur. Les clips sont toujours de qualité mais l'éditing est à un tout autre niveau. Il y a de, des effets, il y a des choses très très intéressantes qui ont été mis dedans, les musiques sont toujours au top, il y a une vraie ambiance. Sincèrement, Overuse 1 et 2, ça a été une institution pour moi, surtout le 2, il m'a marqué des passages très très lourds, des clips incroyables et franchement ça a été de la réussite au point que qu'il me semble, si je ne dis pas de bêtises, il a sorti un 3, il pas si longtemps que ça, il y a 2-3 ans, donc c'est à dire genre 6 ou 7 ans après avoir sorti ces derniers là et le 3 a quand même eu des centaines de milliers de vues donc réellement, Climax Overused ça a réellement été quelque chose qui a marqué je pense qu'une partie d'entre vous le connaissent, mais si Climax Overused et bien d'autres montages ont pu exister, ça a été avant tout grâce à l'existence d'un autre montage, et aujourd'hui, maintenant là tout de suite nous allons parler de Tech Nines TV Tech Nines TV mon gars, c'était un gars qui est passé chez Fnatic, Tech nine d'autres équipes de l'époque et qui était l'un des meilleurs joueurs et snipers mondiaux. À l'époque, d'accord Et il a sorti un montage, plusieurs, mais surtout un en particulier, qui a marqué les esprits c'est Tech Nine TV. 9 Lives HD. Alors, HD, c'est marrant parce que, tu regardes la date de sortie, on est le 17 décembre 2008, mon gars Le montage vient à peine, là, il y a quelques semaines, de fêter ses 12 ans. Et je vous jure, c'est comme la musique de certains artistes, il n'a pas pris une ride, d'accord Les clips dedans sont incroyables. Pour 2008, il y a des petits effets des petits tests de trucs qui sont assez ambitieux. Et une partie LAN, déjà, et comme l'en atteste les 1 300 000 vues, tu te doutes bien, vu le succès de la chose, que ça a influencé des tonnes de personnes, de joueurs derrière à enregistrer leurs clips pendant leur partie, d'éditeurs à se mettre à proposer leurs services, et ça a réellement été une réussite de folie. Les clips sont toujours aussi impressionnants, les musiques utilisées sont incroyables, petite tentative d'effet un peu avant-gardiste, un passage LAN, franchement, Tech 9 stevie 9 lives, allez regarder, allez consommer, franchement, incroyable. Mais du coup, comme je vous ai dit, grâce à celui-ci, il y a pu avoir du coup d'autres monteurs, d'autres personnes qui ont testé des trucs, et s'il y en a bien un qui a mis une tarte internationale à toutes les personnes qui l'ont vu, c'est le montage de Mazzarini et Paradox Play With Soul, sorti le 31 octobre 2010. Play with Soul, c'est pas un montage, les mecs, c'est un film, d'accord Il a fêté ses 10 ans récemment, ce montage, et je vous jure que ce montage, c'est l'un des premiers qui m'a mis une baffe de cow-boy. Des clips incroyables, Mazzarini plutôt euh, dédié à l'arme, Paradox plutôt dédié aux sniper, des doubles, des triples, des quadruples contre les meilleurs joueurs d'Europe, mais surtout une utilisation des effets et de la 3D. Je crois qu'il me semble que c'était Mazzarini qui l'avait monté lui-même et qui était étudiant un petit peu dans cette catégorie-là, donc du coup, il a pu un petit peu exprimer son savoir-faire ou alors... Alors il avait un taf, je sais plus exactement, je pas envie de dire bêtise, mais en tout cas il était dans le milieu. Et c'est ainsi qu'il a pu euh, pondre une telle masterclass. Franchement, que dire Que dire On est en 2010, le mec utilisait déjà des effets 3D, proposait déjà des musiques sympas, hein Il me semble que c'était des musiques très très influencées par Infected Mushroom, qui est un groupe euh, assez connu, un petit peu, voilà, électro, tout ça, mais qui ont mis une vraie ambiance dans le montage. Les clips, bon... Est-ce que j'ai besoin de vous réellement revenir dessus. Les effets utilisés, la 3D, etc., c'était impressionnant, et vu le succès de celui-ci, 3 millions et demi de vues quasiment, tu te doutes bien que, euh, voilà, c'est vraiment un montage qui a marqué l'histoire des montages compétitifs, et je vais en rester là pour Code 4 PC, il y en aurait une tonne d'autres que j'aurais pu parler, celui de Diablo, celui de Robillet, il y en a plein, plein, plein qui ont marqué les esprits, mais malgré tout, voilà, je vais pas faire que du Code 4 PC, parce qu'on a aussi eu des bonnes choses sur console, et parmi les montages sur console, je suis Obligé de parler d'un montage de notre français sera le seul de toute malice, Gotaga et son petit compétitif du voltage avec Agony sur Black Ops 1. Alors certains vont parler de The French Monster, le montage de euh, MW3 qui fait quasiment un million de vues, incroyable, mais moi celui qui m'a le plus marqué à l'époque, ça a été le compétitif du voltage avec Agony sur Black Ops 1. Tout simplement parce que d'une, l'éditing était lourd, de le jeu était absolument lourd, hein, vraiment la compétition sur Black Ops 1 était sympathique. CTF plus SND et démolition, réellement c'était un gros kiff de jouer à l'époque, mais aussi parce que c'est un dual stage et que ça permet de varier les clips et ça j'ai toujours adoré les dual stage quand les, les, les protagonistes avaient une alchimie. Gotha bon machine à clip, hein. à l'époque c'était vraiment un monstre, un des meilleurs slayers d'Europe, Black Ops 1 c'était le top de mythique, c'est de l'équipe de Gotha, d'accord, qui avait réussi à gagner la EGL2, donc EGL2 c'était la plus grosse LAN à l'époque euh, en Angleterre, ça a été également l'époque où ils avaient gagné une Reflex GT, bref, très très très impressionnant et surtout, là-dedans, Agony, comment dire, si vous avez pas connu Agony, en fait c'est compliqué de vous expliquer, mais c'était le Ronaldinho de Call of Duty, pourquoi est-ce que je dis Ronaldinho Parce que c'était une machine à clip et j'ai jamais vu un mec manier le python comme lui. Dans le montage, il y a des Clips qui l'attestent, ces Switch Python, ils étaient dévastateurs, Il était capable de te pondre des trucs de ouf. Si je dis Ronaldinho, c'est aussi parce que même si c'était un joueur de ouf, il avait de temps en temps des irrégularités, agonies, mais de manière globale, en termes de beaux jeux, en termes de trucs impressionnants, en termes de clips, c'était lourd. L'éditing est parfait, les musiques utilisées sont grave cool, l'alchimie entre les deux colle parfait. Sincèrement, pas pris une ride et 9 ans après, ce montage est toujours vraiment un plaisir. Donc je vous conseille de le revoir si vous l'avez pas vu, parce que celui-ci a eu un poil moins de succès, bon, 560 000 vues par rapport à quasi neuf. 000. mais un poil moins de succès que The French Monster, ça peut être assez cool de, euh, pour vous de le redécouvrir. Dernier montage compétitif, et après on passe au montage de classé, je suis obligé de donner un mot pour le montage des 1 million d'abonnés de Scumpy. Scamp, le rouquin américain, si vous avez suivi du coup la scène compétitive, vous n'êtes pas, pas sans savoir que c'est l'un des meilleurs joueurs, quelle que soit la licence. Bon, il a fait Optic Gaming, il a fait plein d'équipes très très longtemps liées, malgré tout, à Optic, et euh, même s'il a eu des Call of Duty où il n'était pas toujours super en forme, globalement ça a toujours été une machine et toujours été impressionnant que ce soit dans le slay la régularité la qualité des clips franchement en 2014 tu regardais les clips c'était mais à te péter ta tête surtout qu'une partie des clips était issue de LAN de LAN là où ça compte vraiment tu vois parce qu'il y a des montages qui étaient faits que en online mais les montages qui arrivaient à avoir des euh, parties en LAN c'était impressionnant vous savez pourquoi parce que ces parties en LAN dépendaient surtout de quand le mode spectateur était sur toi mais vous vous rendez compte de la difficulté pour avoir ces clips en LAN par exemple les joueurs PC eux ils pouvaient arriver avec leur PC mettre leur logiciel pour s'enregistrer eux-mêmes mais les joueurs console ils pouvaient pas faire ça ils pouvaient pas venir avec un PC un HDPVR et dire ouais j'enregistre mes parties de LAN. Non non, fallait que tu sois sur le stream et que tu clutches en même temps que les commentateurs et que euh, tout, tout le monde soit sur ta POV. Donc c'était vraiment compliqué et le montage de euh, Scum possède que ça. C'était sur Call of Duty Ghost, il y a quelques clips Black Ops 2, donc euh, bon, euh, Call of Duty Ghost c'est pas mon préféré, mais malgré tout on est obligé de reconnaître le talent, le mec était vraiment trop trop fort et même si Call of Duty Ghost n'a pas été la plus grande année euh, pour lui, je crois malgré tout qu'ils font un bon résultat au Call of Duty euh, Championship à la fin en finissant 3 ou 4ème, et eh ben ce montage, un vrai plaisir pour les yeux. Pour... Les oreilles, l'éditing est top. Je vous le conseille si vous l'avez jamais regardé. Et on passe enfin, du coup, au montage dédié à la partie publique classée, un peu plus classique de Call of Duty. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, vraiment, les montages de l'époque c'était plus que l'éditing, c'était surtout clip musique. Et la musique et les clips devaient souvent être un petit peu synchronisés à la manière d'un rappeur qui rappe dans les temps sur un beat. Et ben, C'était souvent très très stylé d'avoir une certaine synchronisation sonore entre les sons et la musique proposée. J'avais des ambiances et à l'époque c'était des ambiances que j'appréciais vraiment j'avais 15, 16, 17 ans et des ambiances très rock'n'roll. Alors il y en avait certains qui essayaient de changer mais le rock'n'roll ça a été une grande grande grande partie de l'histoire des montages Call of Duty et je vais commencer cette sélection du coup en vous parlant de iRips. rips High rips mon gars c'était terrible parce qu'on ne savait pas à l'époque il y avait des rumeurs comme quoi c'était une fille. Et les gens, bon, il y a eu un très très masculin, etc., parfois misogyne sur les bords, les gens ne croyaient pas que c'était une fille. Il me semble même qu'un jour, IRIPS a fait un commentaire avec la voix d'une fille, genre en mode il a fait parler une fille à sa place et tout ça. Moi je pense que c'était un garçon, mais au-delà de ça, on s'en bat les couilles. Un des montages de IRIPS qui m'a le plus marqué, parce qu'il en a eu plein, et ils ont tous cumulé des millions et des millions et des millions de vues, c'est le IRIPS MW2 montage 4. Dès le début, ça commence en noir et blanc, avec petite musique bien marquante, un 3-6 of the world, gros Rock roll et des clips, mais à foison, gros, des trips, des quad feet, des trick shots. C'était une masterpiece en tout Que ce soit dans les clips de style Dans les clips d'enchaînement de kill euh, Dans euh, intervention, barrette Quel que soit le sniper, quel que soit euh, Du coup la map et tout ça, le spot Le mec était capable de te sortir absolument N'importe quoi et réellement Il te faisait ça à la chaîne, à la chaîne Des montages je te jure il doit en avoir plus de 10 ou 15 Et, et ils ont tous cumulé des euh, Dizaines de millions de vues et surtout Dedans bah, des dizaines et des dizaines et des dizaines Et des, dizaines, et des, dizaines, et des dizaines, de dizaines de clips mon gars Donc réellement les high rips ça restera un nom qui a marqué l'histoire de Call of Duty positivement, et c'était vraiment une folie de regarder ces montages à l'époque, à chaque fois qu'il y en avait un qui sortait, c'était... Ma drogue, c'était incroyable à regarder. Je prenais trop mon pied, sincèrement. Je vais pas parler que de sniper, même si dans les montages classés, malheureusement, enfin bah, pas malheureusement, mais logiquement, il y aura beaucoup beaucoup de sniper parce qu'il n'y a pas non plus la panacée de montages faits à l'arme qui ont marqué à l'époque. C'était réellement l'époque du sniper, les mecs. Hein sniper, sniper, sniper. La communauté voulait du sniper. Les gens donnaient du sniper. Et parmi tous ces snipers, il y en a un qui a réussi à se démarquer. Je suis obligé aujourd'hui de vous présenter, si vous ne connaissez pas Sandy Ravage, Sandy Ravage c'est un mec qui est arrivé avec un concept qui a totalement changé au milieu de tout ce qui était proposé en termes de sniper parce que ce mec nous a proposé des montages nommés Spatex 130, avec des enchaînements de kills au SPA 12, euh, à la Semtex et à la C-130. Vraiment, ces montages, ils étaient trop drôles. Le mec jouait au SPA 12, envoyé du sale, donc Spatex 130, ça a eu plusieurs parties, 3 ou 4, il me semble, si je dis pas de bêtises, avec gros fonds de musique, Metallica, des séries de kills énervées à la C-130. D'ailleurs, pour, pour la petite anecdote, moi, je préférais la C-130 au mitrailleur hélico, parce qu'à la C-130, je trouvais ça plus noble, plus stylé d'envoyer des grosses séries de kills avec. Bref, du coup, euh, des à la Semtex, des gros kills à la C-130 des séries de folie hein, euh, des gros gros kills euh, au SPA 12 et surtout fait sur les deux plateformes et ça à l'époque c'était rare parce qu'il jouait sur Xbox 360 et sur PS3 et le tout en live et oui, la plupart des euh, clips qu'il faisait étaient faits en live à l'époque. Bon, sûrement sur Justin TV, Twitch n'existait encore pas. Mais c'était réellement une folie, une ambiance avec des gros... Comme je vous l'ai dit, des gros sons Metallica qui te rappelaient euh, des choses de fou. Euh, surtout, le mec était complètement malade mental. Hein. Spatex133, euh, le mec, donc partie 3, il nous a fait euh, une partie au Spa 12. Silencieux. Sans force d'opposition. C'est à ce moment là que je me suis dit ce mec là est un baiser et surtout dans les petits montages il y avait un truc qu'il n'y avait pas dans les montages d'avant il avait incorporé des petites voix donc des petites voix je sais plus c'était de quel jeu mais euh, du style euh, Die bitch des trucs comme ça ou double kill des machins comme ça Incoming Réellement, ça détonnait un peu des montages qu'on avait à l'époque et c'était super plaisant à regarder. Franchement, c'est grâce à lui que je me suis mis à jouer au SPA 12 et c'était euh, la folie. Et SPA 12, hein, pas SPA 12, bande de malades. Donc, à part Spatech 130, on va passer à une partie nécessaire. Vous vous en doutez bien, Phase et compagnie, ça arrive. Mais avant tout, je voulais rappeler quelqu'un, quelqu'un qui avait marqué l'époque Machinima, parce qu'à l'époque, Machinima était une grosse chaîne et un network lié, du coup, à Call of Duty, qui sortait une partie euh, des montages, donc c'était optique, Machinima, il y avait plein, plein, plein d'autres chaînes, il y avait... Hazard Studio, Hazard Cinéma, des trucs comme ça. Bref, les vrais anciens vont savoir de quoi je parle. Mais au-delà des vrais anciens, tout ça, machin m'habite, il y a un autre nom que certains ont peut-être oublié. Et je vais vous parler aujourd'hui de Optic Predator. Optic Predator, mon gars, un américain, c'était un crack C'était un crack maintenant, quand on se rappelle des montages euh, sniper. Très peu se rappellent de Optic Predator, ou en tout cas, il est peut-être sorti de la mémoire de certains, mais il s'appelait M40A3 Predator, et le mec était un monstre. Ses montages étaient attendus, pas comme le Messi, mais comme des choses euh, bah, très très hypées de fou, et un jour, il nous a sorti bah, le montage Predators. Et Predators, ça a été la folie. Ça a été édité par Fusion, qui était un des éditeurs les plus respectés de l'époque, je sais pas ce qu'il fait à l'heure actuelle, et en termes d'effet de color correction. Donc à l'époque, les color correction était très importante, donc c'est-à-dire que euh, une color correction c'était quelque chose qui était mis en place sur l'image, un filtre appliqué à l'image pour pouvoir la rendre plus agréable à regarder, alors dix ans plus tard ça fait peut-être un petit peu mal aux yeux, mais malgré tout c'était réellement la folie à regarder et euh, le Predators, le montage Predators c'était réellement incroyable l'ambiance qui était mise, les musiques qui étaient utilisées, les petits crédits au début comme au cinéma, la color correction rouge, l'ambiance un petit peu sombre un petit peu mystique, robotique en fait, c'est ce qui participait un petit peu à la légende de ce mec, c'est une machine à ce qui propose, c'est du lourd. Les clips qui sortent, c'est incroyable. Il y avait des noscopes, du trickshot, des tripes, des quadrupes. Enfin, il me semble, si je dis pas de bêtises, en plus que la plupart du montage donc, était fait en recherche et destruction. Donc, c'était assez compliqué. Après, il faut se dire que c'était 2010, quoi. Tu vois, donc certes, en 2011-2012, on a sans doute eu dans les clips euh, des choses plus impressionnantes que ce montage. Mais faut savoir qu'à l'époque, ce, ce montage-là, fait exclusivement quasiment recherche et destruction, avait vraiment marqué les mémoires. Et bon, est-ce que j'ai besoin de te le dire plus que ça quand tu vois que la chose a 5, ,5 millions et demi de vues et je suis sûr qu'à l'heure actuelle, il y a encore des gens qui retournent le voir. Vraiment, pour moi, ce montage énorme, et même si certains avaient peut-être été déçus par les clips, j'avais vraiment kiffé l'ambiance et tout ce qui avait été mis autour par l'éditeur. Maintenant, nous ouvrons le dossier. Un dossier que je suis obligé d'ouvrir, hein L'un dossier que je vais appeler le dossier « Phase ». Et parmi tous les montages FaZe, alors il y en a des tonnes qui ont été effectuées, d'accord Des Team Tage, des Dual Tage, des... Euh, vraiment, FaZe, à l'époque, frère, c'était comme des champignons, t'en avais un tous les trois jours euh, Vraiment, Face Faki, Face Apex, Face Ramos, Face mon cul, frère, il y avait des FaZe de tout, gros C'était impressionnant Face, il dominait totalement, c'était la massia de Call of Duty Il y en a eu des dizaines et des dizaines des mecs qui sont passés chez eux Et parmi le montage qui m'a un peu vraiment marqué chez eux, par la qualité de l'éditing et des clips qu'on pouvait trouver dedans, c'est le 1 million subscribers montage, Tintage by euh, FaZe Mink, voilà, je l'ai sous les yeux, l'ambiance, la musique utilisée dès le début, avec le compteur qui monte et euh, la petite hype qui se fait, et la qualité des clips, franchement, qu'est-ce que tu veux faire de plus La crème de la crème des snipers de l'époque était chez FaZe, et quand tu réunis la crème de la crème des snipers, bah, t'as la crème de la crème des clips, et c'était vraiment impressionnant, un des montages que j'ai vraiment préféré, qui a marqué énormément de monde et qui a le plus fonctionné dans l'histoire de Call of Duty, 10 millions et demi de vues, voilà, est-ce que j'ai besoin de vous dire plus, hein, réellement 10 millions et demi de vues, c'est absolument incroyable ce montage a marqué une époque sortie en plus en 2012, fin 2012 hein, pour vous dire qu'à l'époque réellement même MW2, MW3 etc. étaient totalement encore d'actualité et c'était un plaisir à regarder de la feed, du MW3, du MW2, il y avait de tout dans ce montage, à boire et à manger. On remercie encore une fois Face pour les travaux et pour avoir marqué une partie de notre enfance. Et enfin, je serais vraiment un traître si je n'avais pas un petit mot pour une autre série On retrouve une nouvelle fois chez Face qui a marqué beaucoup beaucoup de monde, c'était la série Faki Has Game. Et les Faki Has Game, il y avait des tonnes d'épisodes, donc c'était des mini-montages, 3, 4, 5 minutes, où Face Faki finissait le round, en fait. Donc c'était juste ça, le mec avait juste la killcam de fin, en recherche et destruction, avec un trick shot des noscopes, des choses absolument un petit peu, bah, des clips impressionnants, hein c'était des 3-6, des trickshots, des gros kills, donc bref, c'était vraiment un... Incroyable! Cette série a marqué énormément de monde, a eu des dizaines d'épisodes, a eu un succès de fou et je l'attendais vraiment énormément parce qu'à l'époque, en fait, ce qui était cool, c'est que vu que c'était que des montages de 2, 3, 4 minutes, bah du coup, t'en avais souvent. Mais c'est ça qui était cool, tu vois, parce que les gros gros montages, les grosses grosses productions comme je vous ai montré avant, c'était tous les X mois parce que ça prenait du temps, le temps d'édit, le temps de faire les clips, c'est chaud. Alors que Face le mec, c'était une machine, il te ressortait un limite toutes les 10, 2, 10 jours, 2 semaines. Et nous, à l'époque, quand on était friands de ça, bah, hmm, on en a découvert et on en a apprécié des Face Game. Donc voilà pour les montages. Je vous ai fait un petit peu le tour de tous ceux qui m'ont vraiment marqué. J'ai quand même des mentions honorables qui m'ont également marqué à l'époque, mais que je n'ai pas mentionné, parce que sinon, encore une fois, fallait une vidéo de, de, de 14 milliards d'heures. J'ai pas vu beaucoup de montages français, parce que à l'époque, malheureusement, je n'en regardais pas beaucoup, mais j'aurais pu mentionner les montages de Wartech, hein, les les War Technologies, qui ont vraiment marqué énormément, énormément de monde, pardon, je ne savais pas parler. Il y avait également un autre, un peu moins connu, mais qui s'appelait NMRP, ne me rate pas, qui a vraiment fait de bonnes productions. Je crois que c'est lui-même qui les éditait, mais en tout cas, c'était pas lui-même, bah, c'était ses propres clips, et c'était sympa, parce que tu voyais le jeu en français, tout ça, ça a un petit peu, et je sais que certains les ont kiffés. J'aurais pu parler évidemment des montages de Pamage, hein, les The Catalyst, ça a marqué énormément de monde également, je les ai pas cités, mais bon, euh, Pamage, euh, je vais pas vous le présenter, gros sniper canadien, il me semble, lui, pour le coup, et qui balance du clip à foison, les The Catalysts, ça a vraiment marqué du monde, il est d'ailleurs toujours actif, c'est impressionnant de voir quelqu'un avec cette longévité et ce niveau. Et enfin, en termes de compétition, j'aurais pu également parler des frères Sowersby qui avaient fait des dual sur Modern Warfare 2 et compagnie, ça a aussi thé un petit peu, euh, pas les apôtres, mais les premiers à faire des montages compétitifs sur console qui étaient Regarder et surtout très inspirant, et hein, c'est ce qui a aussi, euh, je pense, déterminé certains autres à se lancer. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like et à mettre en commentaire vos montages à vous qui vous ont le plus marqué, peut-être avec un lien. Tous ces montages là, euh, en question, hein, ils sont dans la description, d'accord Donc si vous voulez cliquer, si vous voulez les regarder, et eh ben vous pouvez tous les retrouver. Bonne nostalgie, c'est tout pour moi, et je vous dis à la prochaine Bisous